Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres c'est moi et voici les prévisions du Sagittaire pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, chers Sagittaires, d'ici le 20 juin, le Soleil va être dans les Gémeaux, votre septième maison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 c'est le meilleur moment pour trouver votre âme sœur. Et si vous étiez en couple déjà, c'est le bon moment pour officialiser votre union. Au niveau professionnel, c'est le bon moment aussi pour signer des contrats, pour vous lancer en un, en un partenariat ou lancer une entreprise avec un partenaire. Pardon Durant ce passage du soleil, vous deviendrez plus chaleureux, plus généreux et plus attentif aux autres. Lundi et mardi, la lune sera dans le cancer, votre huitième maison. Les plus chanceux seront les cancers poissons scorpions, les moins chanceux les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. Donc, lundi et mardi, la lune sera dans votre huitième maison. Lundi, une ou plusieurs relations seraient en réévaluation ou seraient testées. Vous aurez tendance à investiguer les choses et aller dans leur profondeur pour découvrir certains aspects qui pourraient vous aider à prendre vos décisions. Mardi, certaines oppositions vous rendent irritées pour une raison inexplicable, mais la raison serait plutôt vos craintes enfouies qui refont surface de temps en temps, surtout au niveau de l'argent et de vos revenus. Quelques impulsivités au niveau de réaction, de vos réactions pourrait vous mettre dans des situations tendues. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans le lion. Votre neuvième maison. Les plus chanceux, bien sûr, vos chers Sagittaire, Bélier et Lion. Cette période sera très convenable pour travailler sur votre spiritualité, pour la méditation ou la prière. Vous sentirez l'amour, la tendresse et l'harmonie dans vos relations. Et votre humeur aimante et bienveillante vous rendra, vous rendra très charmant et charismatique. Cette période est idéale pour les activités de divertissement et de loisirs. Même si vous étiez chez vous, organisez une activité plaisante qui rassemblerait le, le reste de votre famille ou avec votre conjoint comme les jeux, les jeux de, de, de, de famille dont vous pourriez trouver des idées en ligne ou vous détendre par exemple avec les membres de famille et regarder un film tout simplement.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 Et pourriez, donc vous pourriez exagérer dans l'évaluation des choses. Des autres, des, pardon, des sautes d'humeur aussi pourraient être au menu. Alors essayez de ne pas trop réagir d'une manière impulsive et patientez, les prochaines journées seront moins stressantes. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers sagittaires. Je vous demande votre soutien de la chaîne aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît.